Marion a pris une pause bizarre devant nous. Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se pencher sur les homophones pause P-A-U-S-E et pause P-O-S-E. Bien que les deux termes aient la même prononciation, leur signification diffère. Avant de continuer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Une pause, p -A -U -S -E, est une interruption momentanée ou en silence. Quant à pause, p -O -S -E, il s'agit d'une manière de se tenir, d'une certaine attitude ou de l'action de mettre quelque chose en place. Exemple. Les élèves feront une pause dans 15 minutes. Ici, il est clair qu'on parle d'une interruption temporaire. Marion a pris une pause bizarre devant nous. Il est évident que dans cette phrase, il s'agit d'une façon de se tenir, d'une attitude. Si vous hésitez entre les deux mots, remplacez pause, P-A-U-S-E, ou pause, P-O-S-E, par le mot arrêt pour voir si la phrase a un sens ou pas. Prenons nos exemples précédents. Les élèves feront une pause dans 15 minutes. Les élèves feront un arrêt dans 15 minutes. La phrase est intelligible. Le mot pause, P-A-U-S-E, est bien employé ici. Marion a pris une pause bizarre devant nous. Marion a pris un arrêt bizarre devant nous. La phrase n'a pas de sens, donc il nous faut écrire pause P-O-S-E. D'autres exemples. Accorde-toi une pause de temps à autre, tu travailleras mieux ainsi. Remplaçons pause par arrêt. Accorde-toi un arrêt de temps à autre, tu travailleras mieux ainsi. Oui, le nom pause, P-A-U-S-E, est bien écrit. La pause des panneaux solaires nécessite une bonne aptitude physique. L'arrêt des panneaux solaires nécessite une bonne aptitude physique. Non, la phrase n'est pas intelligible car on parle ici d'une mise en place. Donc, c'est du nom pause, P-O-S-E, qu'il s'agit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir! Bisous! Mouah.